Vous gérez beaucoup d'actifs dans votre entreprise et vous avez besoin de visibilité pour assurer la performance des équipements, des machines, des chaînes de production, des usines, des sources d'énergie renouvelable. Associé aux données de l'IoT, IBM Maximo optimise les performances, étend les cycles de vie des actifs et réduit les temps d'immobilisation et les coûts opérationnels dans tous les secteurs d'activité afin de réduire les risques de défaillance, de panne, d'arrêt de la production et ainsi améliorer la productivité globale de votre entreprise. Pour autant, à l'heure de planifier et affecter vos interventions, les tâches manuelles et répétitives restent nombreuses. Bref, un vrai casse-tête au quotidien. C'est là que l'expertise de talent intervient, grâce à son outil ergonomique de calendrier totalement intégré à IBM Maximo pour vous permettre en drag and drop de créer des affectations en deux clics, visualiser les affectations de toutes les interventions pour une plage donnée, modifier les dates des affectations et les durées, Naviguer dans le temps sans limite. Visualiser le planning d'un ou plusieurs employés sur une plage donnée. Exporter le calendrier en PDF. Et tout cela sans coût de licence supplémentaire avec des possibilités d'ajout de fonctionnalités spécifiques selon votre métier et une personnalisation de la solution sans limite. Offrez-vous la meilleure expérience utilisateur. Optimisez l'exploitation de vos ressources et augmentez la performance de vos actifs.